Bonjour et bon sabbat à tous nos frères et sœurs du monde entier. Le premier sabbat du mois d'avril est très important et très spécial, car c'est le sabbat où nous avons l'offrande spéciale. Et ce mois-ci, elle sera destinée au siège de l'Union chilienne. Le Chili est un pays connu pour ses beautés naturelles. Là se trouve le désert d'Atacama, le plus aride du monde, et aussi la majestueuse cordillère des Andes, des forêts, des lacs et une partie de la Patagonie. C'est un pays pluriel, autant sur le plan géographique que sur le plan culturel. Le message du mouvement de réforme y est arrivé environ en 1930. Et depuis ce jour, beaucoup de personnes ont été atteintes par la vérité et plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Actuellement, nous y avons plus de 300 membres. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, car ce pays contient plus de 19 millions d'habitants. Le siège de l'Union se trouve à 320 km de la capitale, Santiago, à la campagne. Dans ce lieu, nous avons réalisé beaucoup d'activités, certaines spécialement pour les visiteurs qui découvrent la vérité. Par le moyen d'un centre de santé offrant ainsi santé physique et spirituelle. Aussi, nous y avons des activités pour la croissance et fortification du peuple de Dieu, des conférences, des séminaires, et une école missionnaire durant les vacances. C'est pourquoi nous comptons sur ta généreuse collaboration pour terminer ce projet qui a déjà plus de 25 ans. Unissons-nous pour la progression de l'œuvre de Dieu. Que ta famille et toi, que vous soyez bénis par Dieu. Amen.